Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment exporter des questions dans le but de les importer dans un autre cours. Donc tout d'abord, on va dans notre banque de questions et ensuite, on va se créer une catégorie. Une catégorie, c'est une sorte de dossier dans lequel on va mettre nos questions à exporter si on ne veut pas tous les exporter. On va donc simplement donner un nom à notre catégorie et la créer. Ensuite, on retourne dans nos questions et on va choisir les questions qu'on va mettre dans notre catégorie qui, elle, sera exportée, plutôt que d'envoyer toutes les questions. Donc, je choisis la catégorie et je fais déplacer les questions vers la catégorie en question. Ensuite, on choisit l'onglet «Exporter ». Dans cet onglet, je vais spécifier euh, le format qui est du type euh, XML, modèle, La catégorie est la bonne et je fais simplement exporter les questions. Ce fichier va se retrouver ensuite dans mon dossier téléchargement ou sur le bureau. et C'est ce fichier que je pourrais échanger, euh, envoyer par courriel ou déposer sur euh, le site ENA.